Nous y revoilà. Il nous restait lui à combattre. J'ai l'air d'un vieillard ordinaire, d'un digne représentant du troisième âge. Derrière cette façade se cache un dresseur de talent. Adolbert m'a battu, mais c'est bien la seule personne à l'avoir fait. Je m'appelle Gustave. Et dont les Pokémon 12 à combattre Oui. Donne-toi à fond, mon garçon. Allez, il faut tromper qu'on va faire. Hein, encore un petit, une petite attaque et ce sera bon. sera débarrassé. Lui, je vais le mettre sur Abra ah et ça, ferme là. Ouais, j'ai fait la bonne. Ah, un ligne Morseule Et... Moi je mets toujours ça. Hein. Pour le moment. Pour le moment moi je dis que c'est les meilleures attaques. Donc... Ce combat était terrible. Oh bah il a pour fait long feu, hein, c'est tout. Hein. Ça me désole de savoir qu'il y a de nouveau des Pokémon obscurs, mais où va-t-on Je vais te donner un petit quelque chose qui t'aidera peut-être à ouvrir la conscience de tes Pokémon obscurs plus vite. Une boîte parfum. Merci. C'est une boîte servant à retenir des parfums avec lesquels tu peux faire des messages, des massages à tes Pokémon. On dit que les massages contribuent à ouvrir la conscience des Pokémon. Frotte tes Pokémon avec le parfum de cette boîte à parfum, tu verras Et bien on va le faire tout de suite Sur tes vieux ça, parce il lui reste pas mal encore Alors bon, attendez, comment je fais ougez Tenez peut-être enfin, je sais beaucoup. Ah non c'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses En fait il faut que j'aille dans OG. Allez, dans boîte à part. Ah merde, j'ai rien dedans. Dommage. Bon, avant d'aller là, les gars, il va falloir que je marche parce que mon Pokémon il est pas prêt encore. Je crois qu'on avait fini de tout visiter hein, ici en plus. Le petit village. pour faire un combat toi mon rêve c'est de devenir maître pokémon un jour et quand je serai à la retraite je viendrai ici mais pour ça il faut que je fasse de gros progrès la seule chose à faire c'est combattre ouais bon bah cool il veut bien j'ai hâte d'attraper d'autres pokémon pour l'instant j'ai que ces deux là alors on sur sur lui allez tout sur lui là parce qu'il a le niveau 7 là. ouais d'un coup il en a encore un c'est le même j'ai pas fait gaffe mais je crois que c'est le même Je vais faire quoi Voilà, c'est décidé. Là, je devrais en finir. Ça c'est fait. Et voilà. Pas de bol. Il en meurt, dis donc, une crise cardiaque. Perdre contre une crevette comme toi, c'est pas comme ça que je vais devenir maître. Non mais une traite de crevette en plus. On va faire un petit tour en attendant. Ah mais non, je pense qu'Adolbert, il va vouloir faire un combat, un combat avec moi. Ça va. Ouais, bon, bah on y retourne du coup. Il va sûrement vouloir faire un combat. Attendez, je suis pas allé voir la dame la bas Ça se trouve il y a un objet. Il y a un autre passage secret ici. On voit pas trop. Avez-vous quelque chose pour moi Non, que dalle. Perte de temps. Et lui, là Tiens, c'est rare de voir des petits jeunes dans notre village. Comment Moi, je suis jeune. J'en ai l'air, mais je suis vieux dans ma tête. Oh là, hey les gars, vous préférez être vieux dans vos têtes ou jeune dans vos têtes Dites-moi dans les commentaires. Moi, perso, je préfère rester jeune dans ma tête. Hein. Elle veut pas qu'on va, la, la fille, là Ouais, yes, elle veut bien. C'est ce que je voulais entendre. Allons-y. C'est ce que je voulais entendre aussi. C'est nickel. Azuril en premier. Ouais, d'un coup, yes. C'est que je commence à avoir le double de mes ennemis niveau. Niveau, niveau. Et du coup, c'est vite fait. Encore plus une tête sur tous les filles, c'est bon. normalement d'un coup c'est que ce sera bon c'était le catalogue voilà ah, c'est bien franchement si je devais noter ce jeu c'est 10 sur 10 100 sur 100 J'adore. Moi bon, après les graphismes ils sont pas top top mais hein, j'adore l'aventure. Que... Bon allez on y va. Ah je veux aller là. Voilà. Ah j'imagine un jeu comme ça sur la Switch là. Un jeu Pokémon comme ça. c'est serait trop stylé. Bienvenue Eden, le temps est venu de procéder à l'ouverture de conscience, maintenant c'est votre, c'est contre moi que tu vas devoir te battre, voici mon partenaire, c'est le premier Pokémon que j'ai attrapé depuis, il ne me quitte plus, vas-y Pikachu, ça fait 5 ans que nous n'avons pas combattu, on doit bien se concentrer. Vu qu'il a un Pikachu, j'ai deux secondes de pensé que ça pouvait être Sacha version vieux. Mais lui il s'appelle pas Sacha donc, euh... donc Bon vieux Sacha Ketchum. Ouais, bon ça va être vite fait, il y en a qu'un Pokémon. Qu il y un... il y a le niveau 2 pendant, bon. attention. Bon ça va le faire. Franchement ça m'inquiète pour... Ah oui, quand même On a quand même pas mal de PV, hein. <rire> Tiens, ça t'apprendra Allez, fous le chaos Voilà, ça c'est fait Ah, il m'a paralysé, il pourrait déjà aller au centre Pokémon Ah, le temps de faire l'aller-retour, hein, euh, c'est parfait parce que dire ça il sera prêt. Il aura plus le violet là, la barre violette ici -là. Bon sang, ce fut un beau combat. Tu as battu mon Pikachu, ce n'est pas rien ça. Pika Pika Et je le fais bien, le Pikachu. <rire> hmm, ce Pokémon n'est pas encore prêt à ouvrir sa conscience, mais oui, bah presque. Garde-le encore un peu avec toi. Essaie aussi. Les massages, ensuite ramène ici. Ouais, mais j'ai rien pour les massages encore. Bon, donc là bah, j'ai juste le temps d'aller faire l'aller-retour sans Pokémon pour euh, les soigner, les laver. Et après on peut verra si c'est bon. very much je parle aux gens en même temps vous avez pas des trucs pour les massages non j'ai parlé à tout le monde ici maintenant c'est lui à ah, quoique la grand-mère là bas ainsi ah, je l'avais fait dans l'épisode précédent bon bah attendez je reviens pour euh, où il en est Voilà, ouais. C'est la conscience en vrai qu'il faut regarder en fait Il ne reste plus grand-chose Bon bah on va faire un dernier petit tour hein, puis après... Ce euh, sera bon Parce que là les combats, il n'y en a plus à faire, j'ai tout fait Et je me demande si lui il fait un combat je crois On lui a pas parlé lui je crois Ouais, je m'en doutais. On n'avait pas, pas entamé de conversation avec celui-là. Yes. Bon, après, il va être prêt. Mais... On n'avait pas fait tout le monde. Il manquait ce petit Monsieur. terminé. C'est vite fait avec moi. Hein. Ah ben bah non, c'est pas terminé, reste un mystère. Hein. Oh, ça vite fait. Voilà, d'un coup. Ah voilà il est C'est bien ce que je disais. Hein. pokémon est sur le point d'ouvrir sa conscience, tu t'en es bien occupé. Le pouvoir de la relique sacrée va achever ce que tu as commencé. Bon c'est ça hein. retour, c'est pas terrible comme comme attaque hein. Régénération, je sais pas c'est quoi ça en fait. Je crois que c'est pour récupérer des points de vie, mais je suis pas sûr Combo Griff, Combo ça c'est bien ça Ça me plaît bien ça Ouais, Donc. je vais enlever euh, retour retour, ah, ça se trouve c'est euh, quand l'adversaire il te lance une attaque ma bah, tu lui exactement la même <rire> peut-être que c'est ça mais je suis pas sûr ou griffe ça je sais que c'est bien ça c'est bon merci pour le ruban un surnom pour t'aider au ça oh je peux l'appeler nounours hein <rire> je vais l'appeler nounours ça me fait trop penser à nounours Il manque aussi dans le enfin bon c'est qu'un petit détail hein. là c'est que des majuscules il n'y a pas euh, l'option minuscule nous le... Le, le r voilà le l. félicitations ce pokémon est enfin redevenu lui-même Bien retournons chez moi. Encore Il m'invite à manger. Il faut fêter ça. Tu as purifié ton premier Pokémon obscur. Nous nous réjouissons tous de même pas trop. Le, pour... Le pauvre professeur Sirius n'a toujours pas été retrouvé. Il est souvent venu à Samarrague, tu sais. Il faisait des recherches sur la relique sacrée mettre au point un nouveau système de purification dont son ami avait eu l'idée. Je me demande où ces euh, ravisseurs ont emmené le professeur Cyrus, tu dois être inquiet. À propos de l'enlèvement chérie, tu, tu voulais pas lui parler de ce que Sénèque a vu Comment Ah oui, c'est vrai, je voulais te parler de Sénèque. Sénèque est un ami à nous, il habite au Mont Bataille, un lieu d'entraînement pour les dresseurs. Seneca a vu des drôles d'individus dans le dessert, là où un peu de gens s'aventurent. Ah oui, si c'est les plateformes pour s'entraîner, là, c'est là où je vais vous passer beaucoup de temps hors ligne, pour... Euh, enfin hors live plutôt, enfin hors ligne, <rire> pour entraîner les Pokémon. Au fait, Eden, pourrais-tu me donner ton numéro de quad bah oui, mais tu m'appelles pas tous les jours hein parce que. Parfait, si j'apprends quoi que ce soit, je ne manquerai pas de te contacter. Bon, on a plus qu'à partir d'ici. Ah, encore le monsieur avec les cheveux rouges. Tiens, tiens, on ne se serait pas rencontrés à peur à -Marée. Tu es ici pour t'entraîner. C'est un très bon endroit pour s'entraîner. J'y ai même passé beaucoup de temps. Au début, je ne pensais qu'à la force. C'était la seule chose qui m'intéressait. C'est comme ça que j'ai atteint mon niveau actuel. Mais maintenant je me demande si la force est la clé de tout. Je me demande ce pourquoi je me bats. Je me demande si je fais bien de mettre autant de pression sur mes pokémon. Demande-toi pourquoi tu veux devenir fort avant d'essayer de, de le devenir. Une introspection n'a jamais fait de mal à personne. Il bah, n'y a pas que la force, il hein, y a l'intelligence aussi. Et aussi avoir bon cœur. Tout y joue. C'était juste pour me demander si j'étais venu pour m'entraîner. Si je suis là, c'est pour m'entraîner. Hein. que je... les niveaux ils sont assez balèzes quand même moi j'ai que les niveaux 12 13 14 là je crois donc euh, je pense qu'on y reviendra un autre jour on va s'occuper d'abord de sauver le professeur Ah je peux peut-être faire si le... le 1 quand même le niveau 1 quand même euh... est ce que je vais Non je l'avais déjà fait euh... Allez, on va faire l'étage 1, je peux. Ah, ils sont pas ouvert Ah, c'est pour euh, je peux.. Elle va me laisser passer quand même pour voir une personne. Donc si je vais pouvoir m'entraîner, mais juste euh, pas longtemps. J'ai à peine de finir l'entraînement et quelqu'un veut déjà me défier. Oh là là, je ne suis vraiment pas prête. C'est-à-dire qu'elle a pas soigné ses Pokémon. C'est juste parce qu'elle a peur de se faire battre par un gars, c'est tout. Mais qu'on vous griffe Évidemment. Ouais, ouais C'est bon, j'en étais sûr, on n'était pas prêt. Ah. Oh, tu venais voir Sénèque, et je me suis battu contre toi pour rien. Alors. Sénèque entraîne des débutants sur une plateforme un peu plus loin. Mais non, t'inquiète pas, on n'a pas combattu pour rien. Et c'est reparti pour un nouveau combat. Sur lui, allez. Et qu'on vous griffe pareil. Ah non, bon. j'ai mis sur les cartes, tant pis, voilà. Ouais. dans ses débuts. Je me sentais venir. Alors, à cause de toi j'ai le doute le doute de quoi tu es bien trop fort pour le secteur 1 Hein tu viens voir Sénèque d'accord je comprends mieux je pense que Sénèque est encore dans le coin. d'ailleurs il est peut-être même sur la prochaine plateforme bon, on va aller le voir la prochaine fois pour l'épisode suivant je vais sauvegarder et on verra si c'est bien la plateforme suivante. Voilà, à la prochaine les gars pour le prochain épisode.